La fondation de Nizena Persegar euh, cherche à soutenir des jeunes chercheurs ou euh, docteurs qui ont le souci de créer une entreprise, c'est-à-dire des jeunes entrepreneurs. Et c'est dans ce sens que nous avons depuis longtemps euh, créé un prix qui au départ était national et puis maintenant on s'est recentré sur les Hauts-de-France en se disant qu'on avait besoin de... de d'aider notre région et je suis très contente de pouvoir euh, primer cette année euh, monsieur Zahid qui est là-bas et qui va me voir, là, je pense Zahiri, oui. vous allez le voir d'un vrai problème de santé publique et en même temps de, du démarrage d'une entreprise qui devrait euh, nous apporter euh, un, vrai, un vrai plus euh, voilà et dans le monde des ingénieurs et des alors, scientifiques. Alors là, effectivement, on est dans le monde de la santé, mais euh, cette année, on a créé aussi un autre prix qui s'appelle EdTech dans le monde de l'éducation. Ah, ça, c'est moins notre rayon, mais c'est bien de le savoir. Ouais. Merci <rire> à vous. Je vous en prie, Alors, oui. euh, nous sommes, moi, je suis Delphine Lose et Anne Ménardi, notre présidente des laboratoires. On représente les laboratoires d'analyse de biologie médicale, CERB Alliance à travers un réseau national, mais surtout dans notre région. On est très fiers d'y participer de, depuis quelques années. Nous, en tant que biologistes, l'innovation, c'est notre quotidien, parce que ça, ça fait partie de nos responsabilités de toujours choisir les meilleures techniques pour, pour vraiment euh, évaluer, doser les meilleurs paramètres, les plus adaptés dans, dans, dans toutes les pathologies. Donc bien sûr, nos laboratoires font du dépistage, font du suivi thérapeutique, mais elles aussi sont impliquées depuis quelques années dans la prévention, puisqu'il y a beaucoup de bilans biologiques qui ont été développés pour explorer des systèmes euh, complets. Donc on ne s'intéresse plus à des paramètres biologiques isolés, mais vraiment à des, à des systèmes complets. Euh, on explore maintenant le, le bilan des antioxydants, le bilan du microbiote intestinal, ça vous en avez entendu forcément parler. Et du coup, ce sont, sont des bilans qui nous aident beaucoup à avancer dans la prévention en santé. Bonjour, je suis Ziad Zahiri, je suis un ancien consultant en informatique spécialisé en traitement d'image et je porte le projet Sili-Spine depuis un petit peu plus d'un an. Qu Autour du projet, nous sommes cinq. Il y a Fami, qui est professeur des universités, professeur en mécanique, qui a initié les travaux de recherche il y a un peu plus de dix ans, Hamil et Abderrahman, qui sont docteurs en biomécanique, et Fahed, qui est neurochirurgien, spécialiste dans la chirurgie du dos, qui est donc pour nous l'œil du clinicien. Avec ce projet, on cible tous les acteurs du dépistage et du traitement des pathologies du dos, donc aussi bien les chirurgiens, les radiologues ou les médecins du travail par exemple. L'approche curative de la médecine entraîne des diagnostics tardifs et donc des soins qui deviennent plus incertains. Chez Spine, nous pensons que le meilleur soin que nous pouvons apporter aux patients, c'est le soin que l'on réussirait à éviter grâce aux innovations technologiques et aux avancées scientifiques en prédisant l'apparition de pathologies à des fins de prévention. Silly Spine proposera la première solution intégrant la médecine prédictive et personnalisée pour permettre aux praticiens de mieux diagnostiquer et traiter les pathologies du dos. Cette solution permettra notamment de créer un double numérique de la colonne vertébrale du patient pour simuler l'évolution dans le temps de celle-ci et ainsi prédire l'apparition ou l'aggravation de pathologies du dos. Et Silly Spine permettra aussi aux chirurgiens de tester différents traitements sur le double numérique de la colonne vertébrale du patient afin de choisir le soin le plus adéquat. Autour de ce projet, on est notamment trois frères avec des parcours très différents. Donc il y a famille qui est professeur de mécanique expert dans la modélisation des tissus souples, Fahed qui est neurochirurgien spécialiste dans la chirurgie du rachis, et moi-même qui suis informaticien spécialiste en traitement d'image. On a agrandi l'équipe avec deux anciens doctorants de famille qui sont aujourd'hui docteurs en biomécanique et on souhaite maintenant agrandir la famille Silispine. à l'intérieur d'une famille, entre euh, le monde de la santé, le monde du numérique... Euh, C'est pas commun, ça, de partir dans un attelage de, de ce type. Vous pouvez euh, peut-être nous en dire plus sur comment l'idée est venue. Lequel d'entre vous, a, a, de la fratrie, a, est venu titiller les autres en leur disant j'ai une idée, euh, qu'est-ce que tu en penses, comment on avance En fait, ça s'est fait euh, très naturellement. Parce que comme je disais, on a des parcours très différents, mais qui étaient euh, finalement com combinés. Ça... Ça donnait les, les compétences idéales pour porter ce projet. Donc il y a notamment famille qui, était, euh, qui a développé une forte expertise dans la modélisation des tissus mou. Et il s'est naturellement euh, porté sur la modélisation de tous les composants de la colonne vertébrale dû euh, à la proximité avec le neurochirurgien. Et moi qui ai une, une forte expertise dans le traitement d'images, je me suis greffé au projet petit à petit. Et c'est comme ça que ça s'est venu. une belle histoire. Et donc là vous avez aussi euh, deux... Euh... <rire> de l'inria qui euh, déploie aussi des moyens pour aider à, à faire émerger euh, des projets entrepreneuriaux et tout récemment aussi accepté euh, dans le bio-incubateur Réa Santé, je crois que c'était la semaine dernière. Il y a euh, non, je, jours. je passe en comité. passer en comité. <rire> <rire> non, non, <parfait. rire> parce qu'on a deux comités. Hein, voilà. ah, non, non, non, non ben c'est parce qu'on a deux ouais, comités. Donc, <rire> du coup, oui, on est aussi accompagné par l'INRIA Startup Studio, donc euh, ça nous permet d'avoir toutes les compétences, donc... Euh, la forte expertise en informatique et en automatique côté INRIA et la, les compétences en santé chez Oroa Santé. C'est parfait pour nous. Ben écoutez, merci encore. On va vous laisser remettre le prix. Il y a eu quelques photos prises, je crois, donc euh, d'autres. Le temps d'une pause avec euh, le récipiendaire et euh, donc euh, les soutiens que je remercie à de leur euh, cas, à mes côtés. Je vais